On a décidé de faire une action qui soit compréhensible au maximum, par le maximum de monde et, et qui les surprenne en même temps. Personne n'avait fait ce qu'on a fait. On n'a pas voulu faire donc une, une démarche abstraite, on a voulu faire une démarche concrète. Ce qu'on voulait, c'était rassembler les gens sur euh, l'importance de protéger l'espace naturel sans pour autant être écologiste. On achète les terres agricoles pour les mettre à disposition des agriculteurs et les préserver, pour montrer à tout le monde que les terres agricoles sont ce qui est menacé dans le paysage, que tout le monde aime. Faire prendre conscience qu'en protégeant leur paysage, ils vont protéger l'agriculture, ils vont protéger l'environnement. Donc c'est une, une action de protection de l'environnement, à l'évidence, mais sans le dire. Vous aimez le paysage Prenez conscience que c'est l'agriculture qui est menacée dans ce paysage et qu'il faut arrêter qu'elle soit menacée et que la, la petite aide qu'on peut apporter à l'agriculture, c'est d'acheter le, le décharger du, les décharger du foncier de la charge foncière progressivement. On part de tout le monde pour arriver à la défense de ce cadre de vie et de cette agriculture. On part de la totalité pour les emmener un peu, faire un pas dans un chemin, peut-être un premier pas. Ils s'arrêteront peut-être en route. D'autres iront plus loin. Nous, on ne va pas plus loin. On ne leur dit pas que c'est une démarche écologiste. On leur dit c'est la protection de nos paysages qu'on aime tous et où l'agriculture, à peu près respectueuse de l'environnement, est la composante du paysage la plus sensible. J'ai besoin d'être actif pour en plus, euh, me, me, me, pas me consoler, mais retrouver mon équilibre après l'abandon de toute la vie politique, associative et sociale que j'ai eu euh, pendant 40 ans. Quoi. Le lac d'Annecy et son bassin versant forment un paysage remarquable, reconnu dans le monde entier, j'ai la modestie de le dire. C'est mon ma sensibilité au beau, et au beau, à la nature habitée. En fait, la nature habitée, je, suis, je vis en montagne, mais je n'aime pas la haute montagne. Je, je reconnais des fois l'extrême beauté d'un paysage de haute montagne, mais j'aime la nature habitée, donc la nature où on voit, on voit, on voit la, la main de l'homme sur la nature, et donc protéger les paysages agricoles, qui sont des paysages tout à fait artificiels, comme je l'ai expliqué, c'est la main de l'Homme sur la nature. Qu'est-ce que l'Homme a fait sur la nature Et, et qu'est-ce que l'Homme pourra faire sur la nature dans les siècles à venir C'est facile de convaincre les écologistes d'être écologistes. Ce qui est difficile, c'est de convaincre ceux qui ne le sont pas, qu'ils ont une bonne raison d'être écologistes, mais une bonne raison personnelle, un intérêt personnel à protéger l'environnement, à protéger l'agriculture. Leur intérêt personnel, on leur dit, c'est pas, c'est pas votre futur, c'est pas l'avenir de vos petits enfants, ou du moins c'est les paysages pour vous et pour vos petits enfants. C'est ce premier pas qu'on veut faire faire faire aux, aux, à nos adhérents et aux gens qui reçoivent notre message et aux élus bien sûr en, en particulier. On demande pas aux gens d'être de droite ou de gauche, écolo ou non écolo, on leur demande d'aimer le paysage. Et votre, notre flyer dit, on cherche à réunir tous les amis, les amoureux du paysage du lac d'Annecy. On a fait cinq actes de vente, on est en train de préparer le sixième. Quand on aura ce sixième acte de vente, on aura... Euh, 3 hectares à peu près, 30 parcelles différentes. Ça, ça sera le sixième acte d'acquisition. On touchera un euh, cinquième agriculteur. On aura dépensé à peu près. On aura acheté pour 60 000 euros de terre à peu près. On, on est au rythme actuellement de, de collecter 10 000 euros par an. Il faut augmenter. 10 000 euros, c'est un hectare. Actuellement, on est 200 donateurs. On a commencé la première année on a commencé à 80. Notre objectif, c'est d'arriver vite à 400. Quoi. Euh, on a, à l'Assemblée générale, voté le principe, enfin le vœu, que chaque euh, donateur trouve un nouveau donateur. Quoi. Grâce à l'action du, du préfet qui, qui avait pris ça comme, euh, cheval, enfin, comme euh, cheval de bataille, euh, on a obtenu notre connaissance d'intérêt général. Le journal de La France agricole, qui est diffusé quand même à... 100 000 exemplaires, je crois, dans, dans le milieu rural, essentiellement. A fait, nous a fait une demi-page sur nous. Bon, ben, on était très contents. On a eu quelques dons exceptionnels. Euh, des gens qui ont compris, par exemple, cette année, quelqu'un, on a acheté un terrain juste devant sa, sa maison, son jardin. Du coup, sans qu'on le connaisse... Euh, il nous a envoyé un chèque de 1000 euros pour... Euh, voilà, il avait compris, on protégeait le paysage devant chez lui, et c'était normal qu'il participe, qu'il mette la main au panier, et c'est ce qu'on veut faire passer aussi comme idée, c'est que le paysage, ce n'est pas gratuit. Il y a quelqu'un qui le paye comme propriétaire, et il y a quelqu'un qui le paye comme celui qui l'entretient, donc l'agriculteur. Donc il y a deux personnes qui le payent, et il ne devrait pas le payer. C'est la collectivité qui devrait le payer. Cette personne, qui est d'ailleurs un Anglais, qui a une résidence secondaire là, qui nous a donné 1 000 euros, ben voilà. son voisin nous a donné 500 euros, lui nous a donné 1 000 euros. Et il y a gagné totalement, puisque l'agriculteur, qui était l'agriculteur récalcitrant à notre rencontre, quand on a eu passé le compromis de vente, il est venu, il a arraché tous les ronciers, donc les, les buissons de ronces qu'il qui avait laissé se développer sur, sur sa prairie, il a tout arraché, remis en état, et avant qu'on ait passé l'acte, la prairie était revenue déjà totalement en état, exploitable, euh, de qualité, et avec un, un coup d'œil paysager plus agréable pour les, pour les riverains. C'est apaisant, hein c'est une démarche apaisante hein et je pense que c'est efficace. En tout cas, on gagne plus facilement 5% de gens à notre cause que de grignoter à partir de, de des gens convaincus et de gagner 5% autour. C'est plus facile de prendre des gens qui sont très loin et de les ramener à vous. Moi, ça m'a fait évoluer sur ma, ma compréhension du foncier dans, chez les agriculteurs. Bon, ben je suis rentré par cette petite porte et puis je suis allé plus loin. Euh, et les gens, ils vont rentrer par une petite porte, la porte sensible, la beauté, n'importe quoi, et aller plus loin. Mais il ne faut pas quelque chose de trop compliqué. On a permis aux gens de se réenraciner dans leur territoire par notre intermédiaire, en rachetant le foncier agricole. On reprend racine, et pour beaucoup, on reprend racine au nom de ses grands-parents qui étaient agriculteurs. Et ce n'est pas cette terre-là, mais on reprend un peu d'espace de, à soi. Du point de vue des agriculteurs, c'est un, un changement culturel fondamental. Ce message chamboule toute leur culture, comme je vous l'ai expliqué, aussi bien les agriculteurs que les élus que les citoyens, ça chamboule leur, leur analyse culturelle du, du phénomène. Le travail qu'on a eu la chance de commencer il y a dix ans va payer maintenant. Les élus de la, du Grand Annecy sont en train de faire le plu UI, donc le PLU intercommunal du Grand Annecy. Et on veut que ce principe, il l'ait dans la tête. Le terrain agricole, il vaut 1 euro le mètre, en gros. Le terrain à bâtir vaut 300 euros le mètre. Alors, on comprend bien que tout propriétaire aimerait bien qu'une partie de sa propriété passe à 300 euros le mètre. Mais il faut que les élus, les élus aient le courage de leur dire « Eh bien, ça, n'y comptez pas. On, a arrêté, on arrête la croissance des zones urbaines. » Et qu'ils le disent, c'est définitif. Le trait ne va pas bouger, il ne va pas traverser la route. On s'est dit... Dans le bassin du lac d'Annecy, il y a un espace naturel qui est menacé, c'est l'espace agricole. Les espaces remarquables sont protégés par des arrêtés de biotope, par des différentes mesures de protection de l'environnement. Euh, la forêt elle est protégée par la déification qu'on en a faite dans l'esprit des gens, une forêt, ça ne se touche pas, on n'attaque pas. Et les alpages, ils sont protégés aussi, parce que depuis 40 ans dans le département, même 45 ans dans le département, il y a une politique de protection des alpages. Et les rochers au-dessus, ils ne sont pas menacés non plus, parce qu'ils ne bougent pas, ils sont éternels, ou presque. Donc la seule chose qui est menacée, ce sont les paysages agricoles, les espaces agricoles qui sont menacés. Par l'urbanisation massive et menacée par l'enfrichement progressif par la forêt qui est en haut. C'est le point sensible, visible, qui n'est jamais pris en compte dans le paysage parce qu'on prend les rives du lac. Tous les, tous les touristes prennent des photos des rives du lac, des pontons du lac, des, des maisons, certaines maisons de caractère qui sont au bord du lac. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que ce qui est important, c'est l'écrin, et l'écrin, c'est les espaces agricoles dedans. Donc, ce qu'on voulait bien faire passe, passer comme idée, c'était que c'était les paysages et dans cette, la composante naturelle menacée dans ces paysages. Il faut arrêter l'urbanisation, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'agrandir les zones urbaines. Les zones urbaines qui sont déclarées urbaines dans les documents d'urbanisme, elles sont suffisantes, en taille, elles peuvent accueillir... Elles peuvent doubler la population et si on densifie encore plus, donc il euh, n'y a pas de problème, ils n'ont pas besoin de s'étendre. Le problème du foncier pour les agriculteurs, je ne connaissais pas bien, même si j'étais ingénieur agronome et que j'avais travaillé en DDA, je ne connaissais pas bien, tout ce que représente le foncier pour les agriculteurs, et la difficulté qu'il y a vis-à-vis -vis du statut du fermage, la difficulté qu'il y a vis-à-vis vis -vis de leurs leur propriétaires, la difficulté qu'il y a aujourd'hui, on, on a un nouveau combat aussi qui se fait, c'est la lutte contre l'inflation des prix, des prix agricoles. Je croyais que, automatiquement la SAFER intervenait pour faire respecter le prix du marché foncier agricole, pas du tout. Euh, la SAFER, euh, est soumise aux lois de son marché. Et il ne faut pas qu'elle se fâche avec les propriétaires. Donc, euh, parce qu'elle vit de ça, elle vit de l'achat de terrain, de la revente de terrain. L'État ne les aide plus. Donc, avant, l'État finançait, donc ça allait. Maintenant, l'État n'assure pas le fonctionnement des affaires. Donc, euh, elles sont obligées de trouver des recettes. Et les seules recettes, c'est l'achat de terrain, revente de terrain, et prendre une commission dessus. Donc, ça, j'ai découvert. J'ai découvert que donc, la SAFER avait tendance à, à ne pas se battre pour le maintien des prix bas de l'agriculture. Parce que, bon, si, on, si, on vendait un, si elle faisait une transaction à 1,40 plutôt qu'à 1 euro le mètre, eh ben, elle gagnait 40% de plus dans sa commission. Quoi. La SAFER ne veut pas faire jouer son droit de préemption et son droit de, de révision des prix fonciers. Elle a le droit de de faire un recours au tribunal pour demander la révision du prix si le prix lui paraît excessif. C'est un terrain qui est vendu à 5 euros le mètre, un terrain agricole vendu à 5 euros le mètre dans notre territoire, c'est inacceptable. Le marché du foncier agricole, les terrains exceptionnels achetés ch exceptionnellement cher. c'est 2 euros le mètre euh, dans la... La fourchette, les statistiques de la SAFER, il n'y a, a même pas 5% de, de terrains qui sont achetés à 2 euros le mètre. Donc, euh, le, le, prix de, le prix de marché, c'est 1 euro. On sait bien que le prix de marché, c'est 1 euro. Là, on est en train de négocier des terrains à 60 centimes du mètre. Mais quand on a un terrain qui se pointe à 5 euros le mètre, parce que d'un côté, de la route, c'est constructible, de l'autre côté, c'est inconstructible, la SAFER, il n'y a pas question qu'elle fasse... Et les agriculteurs, ils ont le droit aussi, eux, de faire la révision de prix. L'agriculteur qui exploite, il peut dire ben, « je reprends la terre, je suis partisan de, reprendre, de garder la terre pour moi, de la racheter pour moi, j'utilise mon droit de préemption d'agriculteur ». Mais il hésite à demander la révision de prix. Raison de plus pour qu'il y ait une institution qui existe pour demander les révisions de prix. Et là, on a, on a eu plusieurs cas... Euh, L'année dernière, on a été sollicité par des terres, justement, achetées, qui étaient en menace d'être vendues à 5 euros le mètre. Et donc, on a fait des pieds et des mains, et finalement, les agriculteurs les, les plus courageux de notre CA ont, ont demandé la révision de prix. C'était heureusement une parcelle sur, qui appartenait à notre. enfin, qui était exploitée par notre vice-président. Et il a eu le courage, avec le président de la Chambre d'agriculture et autres, de demander à la SAFER de faire la, la procédure de révision de prix. Mais non, il faut la faire. Il faut la faire systématiquement. Il faut, il faut déconnecter le, la terre agricole de la terre à bâtir. Il faut la déconnecter dans les documents d'urbanisme. Il faut la déconnecter dans le prix. Il faut qu'il y ait un vrai marché de la terre agricole. C'était l'objectif de la création des, des, des affaires et tout ça il y, a, il y a 40 ans. Mais dans la pratique, c'est totalement inefficace. Les agriculteurs, ils exploitent, ils ont 5 à 10 de leur de leurs terres en faire valoir direct et encore souvent en faire valoir de terres qui appartiennent à la famille mais pas à eux directement 90% en tout cas de, de de location, de location sans bail en général parce que les gens se disent si c'est sans bail si je veux récupérer pour vendre un terrain à bâtir ça sera plus facile ce qui est faux mais enfin ils ne le savent pas toujours est-il donc ils ont euh, ils ont ça et ils sont très inquiets vis-à-vis -vis de leur surface, euh, puisque nos agriculteurs sont dynamiques, ils vont faire du foin en dehors du bassin du lac, ils n'ont pas assez de surface, donc ils ne veulent pas perdre un mètre carré de surface à exploiter. Donc quand euh, un propriétaire lui dit « ben voilà, on veut sortir de l'indivision, tu exploites la terre, ton père l'exploitait, ton grand-père l'exploitait », faut que tu nous l'achètes maintenant, c'est tout, euh, c'est normal, tu dois nous l'acheter. » Jusqu'à présent, ils n'avaient que la, la solution de dire oui. Ils étaient obligés de dire oui parce que s'ils ne l'achetaient pas, ils se fâchaient avec ce propriétaire. Et la, leur réputation vis-à-vis -vis des autres propriétaires était aussi euh, ternie et ils, ils perdaient donc, euh, du foncier de façon importante. Donc ils étaient obligés de dire oui en disant oui ils achetaient, ils s'endettaient, et ils s'endettaient de façon importante. L'agriculteur qui est vice-président de notre association, en dix ans, il a acheté à peu près 10% des terres qu'il exploitait. Et l'annuité de la mensualité pardon, par mois, il payait en mensualité au crédit agricole trois quarts d'un SMIC. Euh, en mensualité. Alors bien sûr, ça, ça a augmenté son actif, mais ça, ne, ça a pesé sur sa trésorerie ou sur ses moyens d'investissement à court terme sur l'exploitation, et c'était catastrophique. Et ça a créé une, une deuxième catastrophe à long terme, au moment de la succession. Il y a un fils, il a la chance, il y a un fils qui reprend, d'accord, mais les trois autres, qu'est-ce qu'ils disent Hein, papa si on avait eu trois quarts de SMIC en plus pour vivre à la maison, j'aurais peut-être fait des études plus longues, ou quelque chose comme ça, où j'aurais pu... Bon, alors maintenant, il faudrait que tu trouves qu'un terrain que tu as acheté comme terrain agricole parce que tu étais agriculteur, tu demandes au maire de le classer constructible, et que tu me donnes une parcelle constructible, ça me dédommagera bien de la chose. Donc ça allait faire entrer dans une seringue impitoyable. Et, et, et qui n'est pas amoral, c'est normal comme comportement. Nous, on leur propose de sortir de cette spirale. Mais il faut qu'ils admettent, il faut qu'ils fassent la démarche. Les deux, trois agriculteurs qui sont partis avec nous immédiatement avaient fait la démarche intellectuelle, mais il faut que les autres la fassent, petit à petit. C'est un changement culturel fondamental pour eux. Et c'est donc, euh, on travaille dans le temps, forcément. Moi, je me suis battu toujours, ou euh, surtout euh, pour le combat écologiste, je me suis battu euh, dans un milieu hostile. Et, et quand euh, j'arrivais à faire 20% des voix sur un programme écologiste, j'étais très, très content. Je veux dire, c'était extraordinaire. Et, et, et je savais bien qu'on pouvait se battre, se battre, et passer à 25, à 30, mais ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de passer à 80%. Il faut que 80% des gens prennent conscience que l'environnement, la nature qui nous entoure, qui forme notre cadre de vie, pas forcément quotidien, mais euh, hebdomadaire ou un peu plus, que ce cadre de vie, en plus que euh, le réchauffement climatique, c'est de la C'est important pour tout le monde. Ce qui me contrariait, c'était que les gens que j'avais fréquentés, les élus en particulier, étaient était insensibles à tout ça et ne comprenaient pas tout ça. Et que je voulais leur faire passer un peu ce message. Rarement j'avais eu un combat comme ça qui avait permis, de sur ce chemin-là, d'emmener des gens. et Parler de beauté dans les plans d'urbanisme, pratiquement, et de beauté du paysage, encore beauté du paysage bâti, oui, mais beauté du paysage... Les élus, c'est insensible à ça. Nous sommes dans la région d'Annecy. Il y a 3000 hectares à peu près de zone agricole. Il y a à peu près 10 hectares. On a fait des études statistiques. 8 à 10 hectares par an qui se vendent. Et nous, on propose de les acheter. Alors, la plupart du temps, c'est une vente à l'agriculteur ou des ventes dans la famille. Donc, on ne peut pas acheter. Mais quand c'est une vente... À une, une tierce personne, on peut intervenir d'acheter au prix agricole cet espace agricole. Pour cela, il nous faut de l'argent. Donc euh, on a fait volontairement une association où les gens font des dons. On fait un don désintéressé, totalement désintéressé, sans espoir de retour sur investissement, je dirais. Avec ces dons, on achète les terres au gré des opportunités, on essaie éventuellement de créer les opportunités, en particulier avec nos agriculteurs adhérents. Une fois qu'on a acheté la terre, la plupart du temps, elle est déjà exploitée par l'agriculteur, des fois très mal exploitée, pas mise en valeur, parce qu'ils pas... ont un faux bail, ils ont... donc ils font le minimum sur la parcelle, mais ils l'exploitent. Et ensuite, nous, on leur passe un vrai bail agricole, un vrai bail agricole, suivant les normes fixées par l'arrêté préfectoral, on a juste ajouté dans, dans le bail, nous, une clause, que le renouvellement était pour nous automatique. Le renouvellement du bail à 9 ans, même si la loi prévoit qu'ils qu sont prioritaires en matière de renouvellement, nous, on a mis une, un article supplémentaire dans le bail en disant que le renouvellement, tant qu'il serait demandé par la structure d'exploitation, il serait donné et il serait accordé. Pour leur assurer l'éternité définitive, la stabilité définitive de leur foncier. Ce n'est pas tout à fait des espaces naturels, les espaces agricoles, mais on a la chance que dans notre territoire, il y a 95 d'exploitations de, laitières qui font du lait, du lait AOP, donc du lait de qualité pour des, abla, des, des appellations comme le reblochon ou la tome des Bauges, ou même l'abondance et qui ont des cahiers des charges qui les obligent à avoir un pâturage important, euh, et avoir 90% de, des produits euh, produits sur l'exploitation. Donc euh, on a de l'herbe, ce sont des terres agricoles qu'on protège, mais en fait on protège des prés, des prêts ou des prés de fauche. mais voilà. C'est ce qui constitue notre paysage. Qui plus est, c'est près sont les paysages visibles aussi bien des sommets des montagnes qui entourent que du lac, parce qu'ils sont souvent sur les coteaux au-dessus de la zone urbanisée, entre la zone urbanisée et la forêt. On ne leur demande pas au départ de venir protéger l'agriculture ou protéger l'environnement. Qui plus est, notre agriculture est une agriculture avec un modèle économique qui est acceptable, ils vendent le lait 80% plus cher que la moyenne du lait français, donc c'est un modèle acceptable, et c'est un modèle compatible avec une agriculture à peu près respectueuse de l'environnement. Donc on est dans les clous des deux côtés, on est bordé, ce n'est pas une assistance à l'agriculture, et ce n'est pas un soutien à une agriculture complètement agressive vis-à-vis -vis de l'environnement. C'est une expérience unique qui n'entre pas dans la culture française. Ça relève plus de la culture anglaise, à part les terrains qui sont propriétés de la noblesse anglaise. Euh, le reste est propriété de fondations. C'est des fondations qui, qui ont le, la, la charge du foncier agricole. Bon ben... Nous, euh, voilà, on dit que c'est la collectivité. On a fait des statuts où il y a 10 membres fondateurs et 10 membres élus par l'Assemblée Générale. Et ces dix membres fondateurs, s'il y en a un qui part pour une raison ou une autre, il peut être renouvelé sur proposition d'un membre du CA avec une majorité des deux tiers des membres fondateurs restants dans le CA pour que la ligne soit garantie. C'était important que cette garantie soit aussi pour nous, mais pour l'extérieur. On ne va pas changer. On ne va pas transformer cet outil en un outil de militantisme écologiste. Non. Son objet, il est clair, c'est la défense des paysages agricoles du bassin du lac d'Annecy. Et ça se limite à ça. D'abord, on est allé chercher les membres du conseil d'administration. J'ai eu un parcours très, très important dans le département, 40, 45 années de vie professionnelle dans le département. Donc j'ai cherché des gens que j'avais rencontrés sur mon parcours professionnel et qui amenaient des, une technicité, une compétence ou une image de technicien euh, efficace, pas forcément marqué politiquement. On est allé chercher des gens différents, des gens aussi qui amenaient une sensibilité quand même Écologiste, donc un écologiste, euh, 3 quatre agriculteurs, bien sûr. Des membres du CA plutôt gauchistes, un ou deux que j'avais pris, ont réclamé qu'il y ait pas seulement la FDCA qui soit au CA, mais qu'il y ait la Confédération Paysanne. Donc euh, voilà, on a essayé de faire un, un, un CA qui qui à la fois soit techniquement... On a pris des artistes, on a pris euh, un professeur de chant, on a pris une journaliste, on a pris... Euh, voilà. Des gens différents. On a d'ailleurs mis euh, un ou deux ans à les faire se, se découvrir les uns les autres. Souvent, ils, ils se connaissaient comme ça par des relations semi-professionnelles ou autres, mais ils ne se connaissaient pas vraiment. Et j'ai fait des CA chez moi parce que c'est plus simple pour moi. Et j'ai la place. Et ça se finissait toujours par un repas. C'était un CA le matin et on se finissait par un, un casse-croûte ensemble. Et j'ai eu des gens qui étaient donc euh, sans, politiquement, hein, sans, qui avait été élu centriste dans une commune et qui, qui a mis euh, une bonne année à, à bien s'entendre avec une qui avait été élue verte à Annecy. Euh, bon, mais ça s'est fait, ça s'est... Ils se sont rapprochés, ils se sont découverts, et se sont rapprochés. Et, et, et donc, euh, vraiment, on a réussi à avoir un CA qui se dépolitise. Nos donateurs sont composés maintenant, nos adhérents sont composés de 80% du Grand Annecy, l'ensemble du Grand Annecy, dans lesquels les gens qui ont la chance de, de vivre dans le bassin versant du lac et donc d'avoir accès direct au paysage du lac, tous les matins quand j'ouvre mes fenêtres, moi, je ne enfin vais pas les voler parce que je ne les ferme pas, mais tous les matins quand je regarde par la fenêtre ou, ou que je sors dans le jardin, j'ai ce paysage remarquable devant moi. Mais... Il y, a, il y a des gens du Grand Annecy qui n'ont pas l'accès à ce paysage. Ils l'ont accès à ce paysage quand ils vont se promener. Quand ils vont... Mais pas. Eh ben ils représentent, parmi les gens du Grand Annecy qui sont adhérents chez nous, ils représentent deux tiers des gens. Il y en a 10% après qui représentent, qui sont des hauts savoyards, mais pas du Grand Annecy. Mais pour qui le lac d'Annecy, c'est important. Pour les habitants du Grand Annecy, le lac, c'est quelque chose d'important. Dans les dimanches fondateurs, donc il y avait deux ou trois écolos, il a fallu aussi désécologiser leur message. Continuellement, moi je fais des, des remises au point. Bon, alors on a essayé de leur faire comprendre à chaque fois. Chaque élément, il faut reprendre le discours parce que c'est tou toujours une façon de penser. Si on défend le paysage, on défend le paysage. Et c'est un patrimoine. Il manque d'être reconnu nationalement et de, de, que notre expérience soit, soit portée un, par un courant national, d'une certaine façon. Ça, c'est ce qui pourrait nous aider. Pour nous aider au-delà, c'est difficile. Pour nous aider au-delà, sur le terrain, il faudrait que les, les gens qui sont tenants de la ceinture maraîchère réfléchissent. Ce que j'ai aussi compris euh, dans les difficultés pour nos agriculteurs, c'est que ce pas des agriculteurs, ce sont des éleveurs. Pour transformer une prairie en terre maraîchère, il faut dix ans. Mais pour transformer un éleveur en maraîcher, il faut toute une vie. Donc ce n'est pas possible. Pour être créateur, il faut mélanger des gens différents. La création, il faut mieux avoir des gens qui, sont, qui ont bien des idées arrêtées puis les faire travailler ensemble. C'est la meilleure façon d'être créateur, à mon avis. Des gens différents, euh, j'ai toujours pensé que c'était capital d'avoir des gens différents et, pour travailler ensemble. Sensibilité artistique, sensibilité politique différente. Sensibilité. Donc ça, ça me paraissait fondamental. Dépolitiser l'image qu'on pouvait avoir du CA, euh, à travers de ma personne, qui était une image qui était effectivement politique locale euh, connue sur le plan politique. Et donc j'ai aussi cherché, dès le départ, au-delà du CA, des parrains. Et on a immédiatement convaincu euh, euh, l'ancien maire d'Annecy, euh, euh, Bernard Bossot, le fils de Charles, l'ancien le fils de l'ancien maire, mais l'ancien maire d'Annecy, qui est devenu tout de suite le, le parrain de, de l'association, euh, avec d'autres personnalités qu'on a mis pour être les parrains de l'association, et, et bien sûr des personnalités qui n'étaient pas de ma sensibilité politique. Trouver ce qui peut réunir les gens, ce qui peut rassembler les gens, partir de ce qui peut rassembler les gens et qui, en réfléchissant bien, amène à ce qu'ils veulent faire. C'est vrai que c'est une tromperie, c'est une tromperie, mais c'est pas une tromperie, c'est leur faire faire le chemin, tout seul. Et, et donc, il faut trouver un, un sujet qui rassemble, un sujet qui rassemble, qui ne qui remet pas en cause les gens dans leur, dans leur façon de penser, et qu'ensuite, l'action les amène à penser autrement. Mais il ne faut pas leur demander le grand écart, il faut leur demander de faire un petit pas dans d'autres directions. Et puis après, ils feront peut-être un deuxième petit pas et après, ils prendront la tête du cortège. C'est vraiment partir sur ce qui les rassemble et se limiter à ce qui les rassemble. L'initiative positive, c'est, après toute une vie engagée sur différents plans, essayer de faire une action qui s'ouvre à tout le monde, qui ne part pas d'une idée, d'une idée qui clivante, qui part d'une idée qui rassemble sur un projet simple. Je trouve que c'est c'est une synthèse de, de l'activité que j'ai eue tout au long de, de mon parcours de vie active comme je dis à ma femme, bon j'ai décidé à 70 ans de mettre un terme à tout, mais j'ai gardé quand même ça. Et ça, ça synthétise un peu tous les combats que j'ai menés. C'est une, une direction qui, qui est née de toute mon expérience. J'ai travaillé, comme je disais, en DDA, en DDE, en, en urbaniste indépendant. J'ai été élu local de communes périurbaines. J'ai travaillé beaucoup dans les communes périurbaines en tant qu'urbaniste. Là où la, la pression foncière se heurte à... à à l'agriculture, hein, c'est clair. Comment garder les valeurs agricoles du monde, dans le monde périurbain Donc tout ça, ça se retrouve sur ce combat-là. C'était aussi pour moi l'obligation de trouver une autre façon d'approcher les problèmes que j'avais jusqu'à présent approchés, hein. en tant qu'aussi militant écologiste. Hein, J'ai été président de la, la FRAPNA dans le département, donc la Fédération des institutions de protection de la nature du département. J'ai été élu écologiste. Bon, mais non, obligé à, à, à comprendre ce que les gens pensent du problème dont moi, je suis convaincu. Ce n'est pas intéressant de convaincre quelqu'un qui est presque convaincu comme moi. Ce qui est intéressant, c'est de, de faire faire un pas en ma direction par des gens qui ne n'est pas du tout sur cette préoccupation-là. Donc ça, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir et ça, ça m'oblige à, à chercher une, un message universaliste, c'est beaucoup, mais un message, et en plus un message qui rapproche les gens. J'ai je, je me mené 35 ans de combats politiques, je n'avais pas envie de faire un combat politique de plus, euh, et de, mettre, de me battre contre d'autres. J'avais envie de ramener des gens vers moi, et des gens qui ne pensaient pas du tout comme moi. Notre rêve, c'est d'essayer de, de faire comprendre qu'il faudrait créer des sortes de... Sociétés d'économie mixtes qui ont pour mission de réunir les citoyens, les agriculteurs et les collectivités locales pour acheter euh, les terres agricoles à terme, euh, comme ça pour nous prendre le relais, devenir un, un vrai partenaire public, mais sans oublier les citoyens donc, euh, euh, et avec un objet unique, acquisition des terres agricoles pour les garder agricoles à très long terme. Quand on achète une terre à la SAFER, ils nous disent de s'engager à long terme pour les préserver pour l'agriculture. Ils nous au moins 15 ans, euh, avec une petite voix à 30 ans. La première fois qu'elle m'a demandé ça, la, la directrice de la SAFER, je lui ai dit « on ne peut pas s'engager pour l'éternité ». Elle a dit « ça, on ne sait pas ». Alors on est en train d'essayer d'acheter une terre où on pourrait s'engager pour l'éternité, parce qu'on discute avec le diocèse actuellement pour qu'ils nous vendent une terre. Et avec lui, on s'engagera pour l'éternité, si, si le diocèse nous vend une terre. Nous n'avons pas espoir, avec nos faibles moyens, d'acheter les 3 hectares. On a acheté bientôt 3 hectares, on aura sur les 3 on est loin d'avoir acheté les 3 hectares. On a dit aux élus qu'ils pourraient imaginer d'acheter les 3 hectares, Acheter les 3000 hectares en 30 ans équivaudrait à faire une dizaine de ronds-points. Et on leur dit, bah, vous pouvez peut-être faire 10 ronds-points de moins euh, en 30 ans et vous pouvez acheter toute la terre agricole que vous voulez. On ne peut pas bloquer les terrains agricoles et qu'il n'y ait pas un acheteur de terrains agricoles. Ça me paraît tout à fait amoral de dire aux propriétaires, votre terrain il est définitivement agricole, mais vous pouvez le garder, personne ne vous l'achètera. Non, nous, on l'achète. Aujourd'hui, il y a une loi foncière qui est en train d'être réfléchie à l'Assemblée nationale. On aimerait leur le expliquer... Dans le concret, la, la difficulté de l'acquisition, pour l'agriculteur de renoncer euh, à sa priorité d'achat, il faut trouver quelque chose qui puisse garantir à très long terme, sous la responsabilité des trois partenaires que sont les collectivités locales, les citoyens et les agriculteurs. Ça passe par une institution publique. Sur le territoire, on a le conservatoire du littoral, qui lui n'a pas assez de sous, mais qui s'occupe d'acheter les, les propriétés riveraines du lac. Nous, dans nos statuts, on a dit que si on disparaissait pour une raison ou une autre, les terrains iraient au conservatoire du littoral. Alors, le conservatoire du littoral, c'est une institution publique et il a interdiction de revendre des terrains qu'il a acquis. Donc c'est cette garantie à très long terme qu'on veut. Les établissements publics fonciers ne sont pas du tout la réponse. Ils font de la réserve foncière en vue d'urbanisation à long terme, c'est clair. Et il faut que les, citoyens soient impliqués, les agriculteurs soient impliqués dedans et que les citoyens aussi soient impliqués dedans pour être garants de cette exigence. On va essayer de saisir l'opportunité de cette loi foncière. Pour l'instant, il y a une, une mission parlementaire chargée de, de préparer la loi foncière. Et donc, on est en contact avec le président et la vice-présidente de la commission, pour essayer de les convaincre. On voulait, mais on n'a pas eu le temps de faire un concours de photos, un concours de photos, mais un vrai concours, un beau concours de photos, bien monté. Les beaux jus, du quart des Beauges, ils vont dire d'abord, les vrais montagnards, ils vont dire ce qui m'intéresse, c'est les sommets. Hein pas le bas et puis euh, ils vont dire vous vos paysages de l'autre côté vous les avez gâchés. en bas vous avez tout gâché par l'urbanisation c'est dégueulasse vous avez rien su faire donc je pense pas qu'on peut les rassembler par ça les gens de saint jorio enfin, la rive du lac là ils ne connaissaient pas les beaux jus on ne va pas dans les bauges. on va pas dans le cœur des bauges. Peut-être justement une, une expo photo qui ne prendrait pas que, que le bassin du lac, une expo photo qui, qui mettrait en valeur ça. Dans les Bauges, ils ont fait quelque chose d'intéressant il y a peu de temps sur les paysages. Les, il y a dans les, dans les villages, dans les hameaux, des, une collection de photos qui est affichée en quatre par trois mais c'est que dans le cœur des Bauges. Ce serait bien qu'ils fassent le, la même exposition là, et puis qu'ils disent aux gens d'aller voir ce qu'il y a dans les Bauges, et, et qu'ils s'aperçoivent que leur paysage du siècle dernier était aussi beau que le paysage des Bauges mis dans, mis dans ces photos, et qu'ils l'ont qu bousillé, et ça, ce serait effectivement ça serait un prolongement d'une action qu'ils ont entreprise.